Voilà, bonjour. Rapidement, montrer ce que j'ai trouvé. C'est de Fish Isolate, l'isolate protéine de poisson. On arrive à 80% de, de la masse qui est la pure protéine isolée de poisson, très facilement assimilable. Et on a seulement 3, 3 grammes par service de, de carbohydrate, de, de hydrate de carbone, donc 10%. Le maximum autorisé par une diète kétonique, par exemple, une diète sans sucre lent. Euh, donc euh, voilà donc euh, intéressant j'essaie de vous montrer parce que c'est peut-être ça qui m'intéresse c'est que c'était euh... ouais c'est pas évident hein. si on y arrive donc, mettez en pause pour lire il y, y a de tout ça c'est ce qu'on a dans un euh, total des aminots acides hein, dans 24 grains donc un service une scoop une, une puzette, et regardez euh... Donc voilà, on a 24 grammes de prod par service, sans compter le lait, si vous mettez que du lait, mais le but c'est justement d'arrêter les produits laitiers si vous passez au poisson. Hein. Et on a, regardez, c'était boosté en oméga 3, en oméga 6, euh, et très peu de carbs, de, de l'hydrode de carbone. Donc voilà, donc, donc ça arrive sous, sous cette forme, donc c'est très bien emballé. Euh, donc ouais, là, j'ai déjà ouvert, c'est très difficile à sortir de, de la boîte, et dire qu'il faut tout remettre. Et voilà, donc, donc ça, euh, oui, le prix, le prix, donc bio, hein. Euh, Pur bio, ça veut dire quoi Bio, bio poisson quoi, c'est bizarre hein euh, voilà, c'est BioPhoenix, un joli logo. Ce que je voulais vous montrer, c'est encore le prix. Il est là. 4610 roupies indiennes. Alors regardez sous la vidéo, ça change tout le temps, hein, le cours du change. Regardez sous la vidéo, il y a, il y a de quoi euh, faire la conversion en euros, en canadien, en dollars et en francs suisse. Voilà, merci, au revoir.